Je suis un peu en retard, donc je vais vite aller à la conférence. Alors allez où cette euh, conférence Je vais dans. Allez, recto verso festival. Bonjour à tous. Je dois être conférence venue. Voilà, donc allez. Et pour avoir la meilleure vue de la scène, utilisez use voilà. the de zoom buttons on the top de votre screen et restez seated pendant la conférence. And feel free to use the public the chat to react and ask questions at the end of uh, the, the conference. Thank you very much. Welcome, Urgila. Good morning for the second day of Verso. Uh, this is a full landscape on the transformation that today the cultural institution face today. So, we'll start with Reignitz. Uh, ...digital realities, um, expanding art and museums experience and this is actually what we are doing right now we are expanding our our experience uh, see uh, lots of people yeah today it's almost hard to believe we can have more than five thousand people at at the same time um fine noir et blanc black and white exhibition visit drive of its opening in the physical gallery uh, it's a real victime of the COVID situation. Bon, moi, je suis là. Voilà, là, qu'est-ce qu'il y a là, il y a le Mans. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit Oh non, je regardais ce... Comme je, le Mans, je connais. J'ai d'ailleurs la Collégiale du Mans reproduit en 3D sur mon île virtuelle. Oh. Ah Enfin, mon expo dans la Collégiale du Mans, mais on reconnaît la Collégiale. Voilà, ce que vous voyez sur l'écran, c'est mon île de Second Life en direct. Là, je suis en ce moment en direct, je partage l'écran sur mon île virtuelle. On va aller vers le musée des arts décoratifs du Moyaland. Et là, ça c'est des bus que j'avais fait pour la ville de Cannes, qui voyageait sur la croisette et qui était en rapport avec le festival de Cannes. Là, c'était pour Paradis Design à Marseille une manifestation de design, j'avais créé des meubles dans un atelier virtuel et là on va à l'université et à l'étage... qui. ça c'est des installations, ça permet de faire des... des essais pour faire des installations où on émet du son quand on traverse différents éléments je sais pas si vous en entendez Ok, on va prendre l'avion pour revenir au centre parce que c'est un petit peu loin. Donc il y a un aéroport ici où on peut reprendre l'avion pour aller sur le second aéroport qui est plus près du centre. En route. Really on peut vraiment voir la différence entre l'intérêt des clients maintenant et les 10 ans. Les so, clients privés étaient vraiment les premiers achats. And then we have the foundations, and then we have the museum and centers. So, uh, hopefully, we had curators who really supported us. And it's more expensive than in virtual ones. You have to think about the insurance. You have to think about the transport. You have to think uh, about the production of the, the artwork as you really have physical exhibitions, because then the pandemic started. I do not see the images here to the right. I don't know what the reason is. But basically, when the pandemic started, uh, we had synthesis sat together and thought of, like, ways in which we could still um, bring um, VR art of um, festival for digital art. I've, you know, spent some time wandering around, and I've greatly enjoyed, um, everyone's efforts. um truly truly remarkable so um i will i will um for my presentation since the topic of the conversation is of the talk is the curation of you know offline versus um uh, online exhibitions um i would like to um on ecology the eyes of late learning with augmented with ai's and computers In Mr. Shu's work and through the experience of Indian waste pickers and Mr. Sundrams, both works prompt the viewer to reflect on questions of nature and natural beauty. For the, ca the category of failed empires, the digital artist, Miao Xiao Chen, Douche then uh, so people can see the recreation of the, how the series of uh, that tried to impede the natural evolution of who we are. This photo series by Tim Dusen and Manuel Zimmer. Um, and this space is the project uh, by an amazing woman. Her name is Phoebe Greenberg. She's a cultural entrepreneur, uh, a visionary, a, a philanthropist. Uh, and and uh, she has built this space to really uh, host uh, really all forms of art, as I just said. Um, in the last years, we the first um, project that we put together is called Parallel Line. Which, is, which was a um, an, um, arti virtual artistic residency. If you... Ah, il oui, ah, y a quelqu'un vite, il y a quelqu'un dans ma salle, non? Une euh, virtuelle de Second Life. Alors, ce que vous voyez, c'est moi en direct en ce moment, dans mon île virtuelle. D'accord. Pas mmh. des questions sur euh, votre apprentissage, votre formation? Oula! Ah ouais alors moi j'ai fait la Villa Arson à Nice, qui est l'école des arts décoratifs de Nice. D'accord. Ouais, mais dans, oui. les, dans les années 74, 75, 75. Ouais. Ben Moi mes outils c'est tout à la fois, j'ai fait de la peinture, de la sculpture, de l'art numérique, des mondes virtuels, je peins des fresques, je fais des expos, qu'est-ce que je fais encore tout, tout ce qu'on cool. peut faire sur tous les matériaux, en fait, de la céramique, de, du bronze. Mais parce que je suis vieux aussi, c'est pour ça que j'ai fait tout à force. Bon, il m'a envoyé le plan et donc je suis en train de préparer le lieu pour pouvoir préparer mon expo, savoir les œuvres qui, bon. qui vont être envoyées. Donc je prépare ici je prépare toutes les expos. Donc là c'est à Saint-Étienne, c'est arrêté aussi. Là c'est à, à Niort. c'est à musée de Niort mais c'est arrêté aussi. Est tout, tout est reporté d'un an, en fait. une sculpture en 3D qui existe en réel. En fait. Donc ça c'est la copie et ça c'est la, la vraie. Ça c'est la. Taïwan. L'autre aussi est la Taïwan. Il y a au Japon, il y a des trucs. Donc, ça me permet d'avoir l'ensemble de mon œuvre, en fait, enfin œuvre c'est beaucoup dire, mais l'ensemble de mon travail euh, réuni en un seul espace et dans un même, un même temps. En fait. Il n'y a pas de chronologie. Vraiment... On... Il y a deux chapelles peintes. J'ai peint une chapelle. Il y a une messe à Noël. Il y a un prêtre qui vient donner une vraie messe. Ah ouais, carrément Oui, c'est l'aumônier le, le, le, des artistes. Enfin, le délégué épiscopal à la culture. Je lui ai créé un avatar. Il vient chaque Noël donner une messe aux avatars. Donc, il vient ici ou dans ah une ouais. autre église qu'on a construite. Et il donne la messe. Et ça, c'est une chapelle que j'ai peinte où je me suis représenté dans tous les personnages. D'accord. Bon. Okay. Et Qui est dans l'arrière-pays niçois. en fait. Vous êtes originaire de là-bas, c'est ça Moi, je suis à Nice, oui, je suis à Nice. Donc ah. c est, c est bon. Et quand vous arrivez là, si je ne suis pas là, vous pouvez vous téléporter partout. C'est dans tous les tous les, tous les musées. Et on peut même aller au carnaval de Nice. Tiens. Téléporter. Voilà, là, on est au carnaval. Et minuit, voilà, c'était à minuit. Donc, il y a des lumières, il y a plein de trucs. Et on a une régie pour gérer les lumières. Ces lumières bougent, j'avais quelqu'un qui gérait les lumières. Donc, elles peuvent bouger. Enfin, il y a tout un... Je crois que la régie, elle est cachée dans... Voilà, elle est cachée là, bas ouais. Donc elle m'a tout, tout écrit mon assistante, elle a as tout écrit pour savoir comment ça bouge, mais bon c'est un peu compliqué, ouais. c est, c est... maintenant c'est pris au jeu, et on a, parce que c'est l'expo qui devait s'inaugurer en novembre et qui n'est toujours ouais. pas ouverte, c'est une expo sur mon travail dans les années 75 sur la télé, et donc du coup euh, on a, en réalité c'était peint et ça a été effacé depuis, donc ça, ah, ça ouais. ne peut être vu que dans Second Life en fait. C'est un travail sur combien d'années qu'on voit en fait en plus euh, Là, mon île, ça fait 12, 10 ans, disons, 10 ans de travail à peu près. Oh. Mais bon, je ne travaille pas tout le temps. Hein. Le soir, je, je m'amuse. J'ai hein. une boîte de nuit. Si vous voulez venir danser le soir, il y a une, il y a une DJ ah, oui. qui gère une... Enfin, il y a une boîte de nuit fictive qui montre mon travail sur les Dolly Parties. C'est des soirées électroniques. C une partie de mon travail vient des soirées électroniques. Euh, bon, bon, avec la Dolly, que... la brebis Dolly c'est une soirée très connue dans le sud au samedi, il y a des soirées donc, euh, mais là c'est pas moi qui le gère c'est une, une DJ qui gère ça et qui s'occupe de faire venir du monde vu qu'il y avait un studio à l'entrée vous croyez que je vais pouvoir rentrer ah oui là tout le monde peut rentrer, oui. il ne faut juste pas être tout nu parce que moi c'est une île tout publique ce n'est pas une île adulte donc il ne faut pas <rire> qu'il y ait de nuditam d'avoir toute cette surface c'est que ça vient quand même à presque ah, 600 euros par mois à peu près de de serveur, donc c'est un petit peu cher. Mais ça, mais moi j'avais toujours rêvé d'être dans l'œuvre. Alors du coup, là, je vis à l'intérieur de l'œuvre. Je Théorie, Je lui ai donné tout un, un tas de textes que j'avais écrits et il fait des théories. Voilà, il, il est là aussi. Voilà. Université of Moya oui. Donc on s'assoit là, on dit quelque chose et, et il répond. Normalement il répond. Je... Non, euh... ah, je vais dire bonjour quand même parce qu'il faut être poli. J'ai appris à être poli dans ce monde-là. Parce qu'avant, je disais jamais bonjour. Oula, transparence du chef d'œuvre en réseau, <rire> tel un hologramme. Voilà, ça, c'est sa théorie. Ce, non, ah celui... Oui. D... Ah, il des... ah, bah, y, y a mon assistante qui est là. Tiens. Et Camerina. Ah, bah, elle est assez habillée en tenue. Voilà, j'étais en train de présenter... Bonjour. J'étais en train de présenter à des doctorants, des docteurs et de l'université Savoie-Montblanc. C'est bien, mais elle est dans Second Life. Oui, là, elle est dans Second Life c'est elle qui a fabriqué justement ce que je vous ai montré tout à l'heure, voilà les, les Animesh, voilà, c'est elle qui fabrique ça oui. sur Blender. Oui. Voilà. Elle est spécialiste de Blender et d'Unity aussi, tout ce qui est Unity Blender. Ah, ben, Bienvenue uh, Welcome uh, Ellen, welcome Beth. Uh, you can come on, on stage and this first session uh, is focused on performance in real and virtual spaces uh very short video just to to give a tiny little sneak peek into some of the work that has been done and um you can go and have a look at that it's only five minutes long um and it just gives you a little is it it's basically a a blank canvas or a an empty room where uh logged in players can upload and manipulate sur l'idée que les futurs médias allaient faire que l'artiste allait devenir la créature plutôt que le créateur, enfin toute une histoire. Et donc je faisais que des émissions de télévision en direct à l'époque, euh, depuis un studio dans, à la Ville-Arson jusqu'à un, un amphithéâtre. Et donc j'avais créé donc, des réseaux, il fallait être sûr création, de ce qu'on allait, qu allait amener. Donc avec, avec la, la curatrice, le soir on était dans Second et Life, et on posait on les œuvres pour, heures pour heures savoir où elles allaient aller en fonction de leur dimension, de leur dimension etc. Et donc ça a permis d'être sûr de la disposition. J'ai passé les gens sur une webcam, sur le webcam je, je les appelais et, et ils, ils, ils, ils avaient un avatar, avaient avatar à disposition, à et ils, ils me parlaient. Ils me parlaient. Mm. Mm. Et là j'avais pas entièrement, comme en la civilisation moyenne, voilà, toute l'évolution de la créature, j'ai pas entièrement le lieu. Et à la fin, quand ils arrivaient à la fin de l'expo, ils avaient un ordinateur avec un avatar et moi je les voyais ici sur cet écran. Et je leur parlais. Oui. parlais C'était oui. en 2011. En 2011. Était. Ah oui, il y a toujours petites. Ah, c'est une fois. Et est-ce qu'on peut voir aussi le musée imaginaire du coup Ah bah, musée imaginaire, ah, voilà, c'est ça. ça, ça. J'ai fait une sept. Ça, c'est les œuvres qui ont été, été, été vendues en 2007. 2007. Mm -hmm. J'avais même vendu au même Crédit agricole, agricole quand ils étaient dans Second dans Life, Life une œuvre pour leur, pour leur bureau. Donc, quand même, géographiquement. Allez, c'est Zine. Bonjour Zine. des personnages en 2D jaloux de l'avatar. Et du coup, ils protestent, ils, ils sont protestent, contre la, ils sont la dictature de l'art. Voilà. Ah et quand je fais une visite guidée, je les bombarde, généralement. les bombarde. Et ils ne savent pas que c'est moi qui les ai créés. On revient à verso. Voilà, donc là, je vais prendre un ticket. Un toc, j'ai pris mon petit ticket. Je suis numéro 1. J'attends parce que j'ai besoin d'un petit conseil technique. Non. ah quelqu'un qui arrive and will future museum's exhibit art will be to exhibit will be to uh, future uh, will be j'ai oublié un petit truc attendez will will non non non non j'aimerais bien réussir à mettre au plafond c'est c'est espèce d'épaisseur de, de l'image dans laquelle on pénètre, alors justement par la VR, et qu'on ne pourrait pas le faire euh, avec notre corps réel, normalement. Et dans cette mm -hmm. épaisseur de l'image, on va rencontrer une forme de sensualité mais qui n'appartient qu'à l'image, qui n'appartient pas... Euh, euh, et, et quand je te parlais de zone d'affection, ce n'est pas l'affection d'un autre corps, c'est l'affection de l'image qui, qui ah. se passe autour. Tu vois, comme une espèce de, de, de voile, quoi, comme, okay. comme quelque chose qui, qui vient nous recouvrir et qui, nous, qui transforme notre propre corps par rapport à ce, ce qu'il est, qu est en train de toucher. Oui, voilà, je... Rebonjour. Oui, je suis là. Oui, voilà, je voulais, vous je voulais vous présenter le monsieur dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui vient d'arriver, qui, qui est conservateur à Nice, ouais. euh, en réel. Long, euh, ouais, euh, et, voilà, Eric, je te présente euh, euh, Gaëtan ah, ouais. Robillard, de l'Université Gustave Eiffel. Tiens, il y a Yann Mine qui vient d'arriver. Voilà. Et Eric, donc est le conservateur euh, de l'artistique à Nice, est la donation est Ferrero. Parce... Et ce qu'on voit sur l'écran, c'est euh, le, le vernissage de l'artistique euh, en virtuel, qui a été fait à la date où devait avoir lieu le vernissage réel. Ah, il faut que je passe Oui, bah, ah oui, il faut que tu allumes ouais, la je vidéo. Crois que chacun la du... oui. Oui. Ouais. We also questioned uh, the reality of new hybrid museums and virtual museums especially during the pandemic So, producing image that are not existing so it's based on on generative methods and generative aesthetics too uh, which in fact uh, started already more than 50 years ago but today with uh, deep learning and new new discoveries in in this area Um, the, the, the deep learning network are students in engineering faculty in the University Gustav Eiffel. So, their approach is, is very much oriented in, in programming, but they also have classes that are artistic classes. And I wanted them to meet something to say around this subject. Well, uh... To find some, uh, there are some documentation uh, and some research uh, association about uh, learning and teaching in virtual world. Uh, I know that Immersive Education, uh, uh, and, uh, Immersive Learning Association, uh, produce uh, some uh, conference about this subject. Can find none. Last 10 days with my uh, students, the goal of the workshop was created five projects to exhibit here in the space of a special office, started in the April 6, ending April 12, and I upload the result Monday and uh, to Tuesday and maybe Wednesday morning. But I think you know what happened. French president spoke. And the uh, school closed after six, uh, April 6 for three weeks. So I can select this sort of feedback. Right. So I will show you a little uh, of my new museum that you set You can download the standalone Mac PC of new museum to try it. Uh, one of the most emblematic virtual galleries of the new museum is the uh, Aristotle pink holy yo because it doesn't recreate e connection to digital art to his definition with cybernetics has globally pirating the tools to really explore years of digital creations on this explore... oui alors euh, il y a beaucoup d'années, en 2008 2009 2010 euh, je tenais des cours euh, au, au Polytechnique de Milan. Euh, C'était multi, multimédia. Et, et ensuite, j'ai travaillé, oui, comme rédacteur en chef de AD Italie. Et, et maintenant, j'ai un cours à l'Académie Galli de Como. Là, c'est art et monde virtuel. Et, et aussi, Patrick avait été, a été comme invité. Ça, ça fait... Beaucoup de plaisir aux, pour, les pour les étudiants, pour moi aussi. Et comme ça, oui, je cherche à maintenir ce White Walls oui. que Patrick et, et toi, Suzanne peut-être connaissaient. Et, et C'est une plateforme pour l'art. Ils ne veulent pas qu'on le considère un monde virtuel euh, tout à fait. Et, et il y a presque euh, 80 90 000 galeries. ...mais que, que j'ai vraiment formalisé il n'y a, a pas longtemps, en travaillant sur la notion de même. C'est-à-dire Richard Dawkins, l'inventeur du mot même, qui l'invente très très tôt, hein, c'est-à-dire c'est en 1974 que le mot même apparaît dans notre histoire. Dans le... Ne sont que la métaphore de ce tropisme euh, cérébral fondamental. Nous construisons en permanence des cosmologies virtuelles. Euh, donc, notre esprit a cette chance déjà à dire que, paradoxalement, si on veut impliquer beaucoup plus fortement le spectateur, bah, il faut le mettre à la troisième personne dans le monde virtuel. Après, bien évidemment, hein, là, c'est des intuitions du Yann Mim, euh, il faut valider la chose. Hein. Tu te mets le vibreur euh, sur la cuisse, euh, sur l'épaule, un endroit politiquement correct, mais à partir du moment, c'est comme le système le vestibulaire et la VR, à partir du moment où il va vibrer, de façon synchrone avec une dramaturgie dans le monde virtuel, le subconscient va euh, adapter cette information supplémentaire qui peut ne pas du tout correspondre à la simulation réelle de. format technologies the creators of the future but who are the creators well you're here i can see you there um so you better be at vr days at the end of the year right <laughs> uh started um ram festival what is ram festival um it is a virtual reality and arts festival um it's a an annual festival that's taking place in hamburg uh, in germany uh we had So in 2020, we had for the first time a large scale online program besides our physical festival in Linz and a uh... of the Art Festival of Casablanca, a film critique, and a film uh, scripture. And I'm going to drop that into another gate over here. I'll give it a bit of a